Bonjour les amis, c'est Franck de Creolinium.fr, la chaîne sans langue de bois Donc voici la dernière partie, la septième vidéo, la dernière vidéo ça y est sur le ukulélé Alors comme je vous l'ai dit, je comptais le faire en 4 vidéos mais c'est strictement impossible tellement il y a de choses à montrer euh, C'est soit ça, soit je vous fais une vidéo de 15 minutes mais en accéléré à 450% et vous allez rien voir, vous allez rien comprendre. Et puis bah, comme j'aime bien expliquer un petit peu les choses, ça serait euh, pas vous rendre service et pas me rendre service à moi non plus. Donc bah aujourd'hui vous allez voir le la finition, le collage du chevalet, la mécanique, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, il euh, y a eu un petit bug, la partie vidéo a disparu, donc bon bah c'est pas très grave en soi. Euh, vous allez voir le montage des cordes et puis ben bah, ça sera déjà pas mal ça sera le final et euh, à la fin je vous joue un petit morceau over the rainbow de je sais plus comment il s'appelle là le taillewe euh, ou là, là, là où il y a, hein. enfin, bref on sait pas je sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas d'où il vient mais bon il joue il jouait très très bien. Euh, donc voilà bon bon vidéogramme allez! Alors voilà les amis, le moment tant attendu euh, est arrivé, la finition. Alors euh, la finition, je vais la faire avec du True Oil, donc une huile euh, spéciale euh, normalement pour l'armement, pour les crosses de fusil. Mais euh, certains luthiers l'ont utilisé pour euh, les mettre sur bah, leurs instruments de musique. Il bon, n'y a pas que les luthiers, mais bon, euh, ça fait une finition honnêtement tip top. Euh, ensuite, un petit, bout, un petit bout de chiffon euh, non peluché de marque Lacoste, attention Belle maman travaillait chez Lacoste donc c'était facile. Et de la mèche de coton pour mettre dedans, ce qui va retenir l'huile dans, dans, dans, le, dans le tissu. Alors pourquoi j'ai mis euh, un petit bout de scotch à la place de mon chevalet Ben vous vous doutez bien que colle plus huile ben, égale euh, mauvais résultat. Donc euh, je protège un minimum, enfin un minimum, un maximum la partie que je vais devoir en coller. Voilà. Donc ça va euh, éviter d'avoir un chevalet qui va se décoller, forcément. Donc c'est parti pour une petite finition à l'huile. Pas moins de 7 couches, je pense. Première, deuxième couche, euh, posée comme ça, sans rien, euh, juste à l'aide du petit chiffon. Ensuite, euh, toutes les autres couches, euh, ponçage intermédiaire, entre. Et euh, sur la fin, ponçage avec euh, de l'huile directement sur le papier de verre, pour bien boucher les pores. Voilà. Euh, je pense que j'ai été clair euh, vous allez voir c'est pas très compliqué et le résultat est normalement au dessus de toute espérance il faut déjà réussir à ouvrir le bouchon C'est une huile qu'on passe dans le, fibre, dans le sens euh, des fibres du bois parce qu'elle elle fait comme un vernis en fait. Si on la passe dans le sens euh, perpendiculaire aux fibres, on voit le trait de, de passage en fait. Euh, C'est euh, assez étonnant et euh, elle sèche comme un vernis. C'est ça qui est impressionnant pour une huile. Bon, vous pouvez passer de travers, mais l'essentiel c'est de repasser aussitôt euh, dans l'essence du fibre, c'est vachement important. Ça peut vous faire rater votre finition et ça serait quand même dommage parce qu'en arriver ici sans erreur et faire une mini finition merdique, je crois que ça serait euh, la catastrophe. Alors vous pouvez remettre, il hein, n'y a pas de souci. Hein. si vous voyez la différence tout de suite au niveau de l'érable c'est un truc de, de dingue j'allais dire une connerie j'allais dire un gros mot encore alors bien sûr là je suis obligé de passer en biais avec cette huile, bah vous le verrez. C'est pour ça qu'il faut faire une finition euh, aux petits oignons. Putain. Alors là, ce qu'il arrive quand on ne fait pas attention. Hein, je suis dégoûté. Bon, l'avantage c'est que je l'ai tout de suite, à... je tout de suite euh, sans me casser la tête. Alors, pourquoi je fais des ronds comme ça, alors que normalement, pour bien faire, il faudrait aller dans, dans, dans les fibres du bois ben, Ne vous inquiétez pas, euh, là, c'est juste pour faire pénétrer dans tous les pores l'huile que je suis en train d'appliquer. Donc, au début, je croyais qu'il fallait l'appliquer euh, dans l'essence du fibre du bois, et en fait, euh, je me suis un petit peu renseigné, et euh, ben non, en fait, il faut la tourner, enfin la la faire pénétrer en faisant des petits mouvements circulaires un petit peu partout et ensuite à l'aide d'un chiffon noeud pelucheux ou d'un du papier essuie-tout avec un truc assez euh, assez mou à l'intérieur pour faire comme une raclette et bien, vous prenez ça comme ça alors je reprends du papier la partie neuve vous prenez ça comme ça et vous venez la euh, l'essuyer dans le sens des fibres pour enlever l'excédent d'huile alors il faut bien l'essuyer parce que si on ne l'essuie pas ça va mettre des plombes à sécher déjà et quand vous la toucherez il y aura toujours un, un aspect gras euh, collant euh, bah, je ne sais pas le, le terme exact mais euh, ça ne sera, euh, sera pas gg alors j'ai testé hier et euh, c'est vrai que ça a vachement séché enfin ça a séché super rapidement et euh, l'état de surface était euh, pour hallucinant alors on pourrait croire qu'on essuie l'huile mais non en fait on l'a fait rentrer dans les pores c'est euh, je vous dis c'est simplement magnifique hein. le, la différence de, de finition que j'avais entre le début et maintenant est hallucinante c'est reparti pour la deuxième couche sur les éclisses. Voilà, c'est l'heure de coller le chevalet. Donc, comme vous pouvez, vous pouvez le voir, euh, l'huile a jauni le frein ondé. Alors, je suis un peu déçu, mais ça reste très joli. Ça relève bien les, les ondes du bois. Euh, J'étais obligé de faire ça, car... Bah, colle sur huile, enfin sur euh, un truc une espèce d'huile, ça fait une espèce de vernis hein, du coup, bah ça n'aurait pas bien tenu, ça n'aurait même pas tenu du tout donc je vais le coller tout doucement, alors il a rien de compliqué hein, euh, de la colle, deux petits serre-joints euh, et puis bah, on va le laisser sécher 24 heures. voilà, sous tension c'est tout ce que je peux faire pour l'instant Alors pour des raisons de résistance, j'ai préféré rajouter trois petites vis laiton prépercées dans la tête du chevalet. Alors, connerie ou pas connerie, j'en sais rien, mais je pense que les tensions sur les cordes doivent être assez importantes. Donc même la colle qui est extrêmement solide. Bah écoutez, je préfère quand même euh, rajouter une sécurité en plus, même si euh, ça sert peut-être strictement à rien. Encore une fois, j'en sais rien. Mais ça aura le mérite d'être là. Et je pense que ça ne bougera pas. Je sais pas si j'en ai sur les mettre ces côtés-là. First. Yeah. Mm -hmm. Voilà, ça y est, la septième partie est terminée, le ukulélé est là, alors euh, je vais revenir euh, sur un point rapidos, alors je n'ai pas coupé les cordes, c'est des cordes de merde, je prends tout de suite, il n'est pas accordé du tout, les cordes se détendent tout le temps, alors euh, humidité, je ne sais pas, j'y connais rien, je vais mettre des cordes en acier, enfin en acier c'est pareil, je ne suis, suis pas sûr des noms, donc m'en voulais pas, euh, sinon quand il est accordé, bon j'arrive à l'accorder ça dure une heure deux heures je, ça joue parfaitement c'est pas un problème, enfin ça joue parfaitement, pas moi hein. euh, j'ai les pattes de poulet donc c'est même pas la peine euh, donc je voudrais revenir sur euh, les défauts parce qu'il y a des défauts et ça me plaît pas donc apparemment je me suis gouré sur un des repères euh, en acre euh, je sais pas lequel je me souviens plus donc pour moi ça c'est bah, ça passe pas le contrôle qualité hein, comme on pourrait dire. Il euh, y a autre chose, il y a une grosse dissymétrie. Regardez bien, vous allez la voir. Ça c'est bah, ça passe pas non plus. Bah, chez moi, hein, je, suis, je suis moi je suis un éternel insatisfait. J'aime que ça soit parfait. Et là en l'occurrence bah, c'est un, bah, un gros fail pour moi. Malheureusement c'est un fail. Alors certains vont dire mais n'importe quoi mais qui est complètement cintré. Ben bah, ouais, ouais je suis cintré mais j'aime bien que ça soit carré. voilà bah, là c'est pas carré c'est rond. Enfin, vous... Je sais pas qu'elle forme ça d'ailleurs il euh, y a un autre défaut j'ai pété une tête de vis euh, sur une des mécaniques donc bah c'est pareil c'est bah, pas tolérable pour moi euh, bon il n'y a pas grand chose euh, hormis ces deux trois défauts ah si il y en a un autre qui est pareil c'est bah, catastrophique pour moi le plaquage ne... le veinage ne se ne joint pas parfaitement euh truc con mais en Even History ça passe pas quoi et bah là en, en lutterie, bah bon, je suis pas luttier hein, mais pour moi ça passe pas c'est ça reste un, ça va rester un bel objet ma femme est super contente de l'avoir eu pour son anniversaire le 27 novembre euh, elle commence à gratter un petit peu j'espère qu'elle va continuer mais euh, bon en tout cas j'ai pris un certain plaisir à le réaliser euh, alors pour résumer c'est 60 heures de boulot euh, en gros, hein, je ne suis pas à 3-4 heures près. La finition s'est étalée en... sur une quinzaine de jours. Bah, vous ne voyez pas, mais euh, des couches d'huile. J'en ai passé 9 au total. Euh, merde, allez-vous. Cette petite huile est magique. mais euh, Je la déconseille aux débutants. Euh, Faites-vous la main d'abord avec d'autres huiles. Parce que ça, c est, c est, ça, ça bouffe du temps. C'est chronophage à mort. Mais le résultat est top. Donc... Euh, je vais faire un tuto comme je l'ai balancé euh, sur Facebook, j'avais balancé un vote. Euh, je vais faire un tuto, vous allez voir, si vous comprenez le principe, vous n'y a pas de souci, vous, vous y arriverez. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc pour un truc rapide, c'est pas la peine d'y penser. Euh, autre défaut, bah le, le fait d'avoir collé euh, la touche avant d'avoir mis les frettes sur le corps du, du ukulélé, bah, grave erreur. Euh, je, je pensais que ça allait bien le faire, mais en fait bon j'ai galéré un petit peu. C'est pas une grosse erreur en soi, mais bon, je me suis bien fait chier, je me suis bien cassé la tête. Euh... Sinon, il n'y a pas. Hormis ces 3-4 défauts là, c'est pas... pas très grave. Euh... Donc il y a en préparation un audio coolélé qui n'est pas pour moi, qui va partir à Barcelone dans j'espère à la fin du mois. Euh... Je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous allez les découvrir sur internet, enfin je pense, j'espère, si, euh, si, si tout se passe bien. Donc voilà, c'était la réalisation d'un ukulélé. Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un putain de pied de, de réaliser ça et de vous le faire partager. Euh, j'ai quelques luthiers qui ont mis des petits mots sur les vidéos YouTube. Ça m'a bien, bien servi, ça va bien me servir pour le prochain, je les remercie. Alors, je ne vais pas donner les noms parce que je ne m'en souviens pas et puis j'ai mémoire de poisson rouge. Euh, mais en tout cas, je suis bien, bien content d'avoir fait, fait ce truc-là. Euh, je ne compte pas en faire une série, je vous rassure, hein. ce n'est pas, pas mon but. Le, pro, le prochain gros projet va arriver en début d'année. C'est le rocking chair. Le rocking chair, j'y tiens, ça fait 6 bah, ans que j'y pense. Ça fait 6 ans que je l'ai dans la tête. Ça fait 6 ans que ça me ture le pin. Et ben c'est le moment, c'est euh, le projet assez mûri dans ma tête. Bon, donc c'est encore d'autres autre chose, mais bon, vous allez voir, ça sera, ça va être encore un projet bien chiadé. Euh, donc voilà les amis, c'était Franck pour Créoligno.fr, à bientôt, et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Ciao